aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez, en quelques minutes, générer un code QR et l'ajouter sur une photo que vous voulez partager à, vos, à votre audience. Donc, je vais vous présenter mon écran et nous allons voir ensemble comment procéder. Ok, donc si vous voyez mon écran, présentement, nous sommes sur le site QR-Code.com web.ca c'est le site sur lequel nous avons hébergé notre solution donc euh, l'idée c'est tout simplement d'importer euh, votre design faire la, euh, configurer votre code QR et ensuite cliquer sur l'étape suivante pour voir sur l'étape suivante pour voir, en fait le rendu final de votre code QR afin de pouvoir faire le téléchargement et donc si vous regardez le site vous allez voir en fait les instructions comment procéder par rapport à la création de votre code QR et vous allez aussi voir quelques exemples de références qui peuvent vous aider ou bien vous inspirer. Donc, euh, en, en outre, l'utilisation de notre outil peut vous, peut, peut vous permettre de, de générer un code QR que vous pouvez ajouter sur les boxes de votre entreprise ou bien de générer une carte de, de visite virtuelle. Donc, généralement, si vous voulez, par exemple, partager une carte de visite à vos utilisateurs, vous pouvez générer un code QR avec plus d'informations sur vous ou bien sur votre entreprise et ensuite l'ajouter sur une carte de visite. Vous pouvez partager à vos utilisateurs. Donc, il y a par exemple l'organisation des événements, les pancartes, le menu, les menus des restaurants et plein d'autres choses, choses que vous pouvez utiliser ou bien exploiter pour être en mesure de, de mieux générer des revenus pour votre entreprise. Donc, je vais aller sur le site internet qui s'appelle Canvas et je vais générer euh, quelques designs et nous allons voir ensemble comment appliquer euh, ça avec euh, notre outil. Donc, J'ai par exemple ici un menu des restaurants. Euh, je, vais, je vais télécharger un exemple de ce menu et ensuite dès que vous téléchargez, bon, je télécharge vous télécharge ça déjà dans mon ordinateur et ensuite ce que je vais faire je vais tout simplement euh, je vais tout simplement euh, aller euh, aller sur le sur notre outil et je vais aller ici je sélectionne le menu donc par exemple ça et ensuite je vais cliquer sur étape suivante donc l'outil va me rediriger vers une deuxième étape. Et dans cette étape-ci, il faudrait tout simplement ajouter les informations relatives euh, à, ce que, à la photo que j'aimerais publier sur les médias sociaux. Donc, si vous allez vous rendre compte qu'ici, il y a plusieurs options qui sont à vous. Par exemple, vous pouvez ajouter un lien, un texte, euh, adresse courriel, emplacement, téléphone, et ainsi de suite. Donc, supposons que je veux, par exemple, ajouter un code de QR pour rediriger les utilisateurs sur la description euh, de mon produit. Donc, dans ce cas, il faudrait que je puisse ajouter peut-être l'URL. Donc, je vais chercher euh, le lien au site web. Donc là, je vais, par exemple, ajouter à ce niveau. Et dès que je vais ajouter, automatiquement, l'outil va générer le, le code QR à cet effet. Et je vais cliquer sur « Suivant »,« Bon, Sauvegarder ». Et quand vous avez terminé de faire la configuration, vous allez cliquer sur « Sauvegarder ». Une fois que vous avez allez, vous allez placé le code QR, vous pouvez tout simplement cliquer sur le bouton « Télécharger » pour avoir euh, le rendu final. Donc à ce niveau-ci, si je clique sur ma photo, vous allez voir que mon code QR se trouve là et vous pouvez éventuellement utiliser un téléphone intelligent avec un scanner de code QR pour être en mesure de, de scanner euh, le code QR. Donc là, vous voyez déjà que notre code QR avec le design est prêt à être partagé sur les médias sociaux. Donc ça, c'est un exemple, une application, un exemple de comment vous pouvez utiliser notre outil pour être en mesure de générer et le code QR pour votre, pour votre projet.